avec sachez ça que vous avez la forme, moi ça va. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto, un petit tuto petite présentation d'un produit que j'utilise beaucoup pour ma moto, c'est pour ça qu'elle a toujours un aspect euh, bien brillant, bien nivel, C'est le Ciré Polish Moto, spécial moto de WD40. Alors il faut savoir qu'il y a deux Ciré Polish chez eux. Ça c'est le Ciré Polish standard pour les surfaces peintes métalliques, aluminium, chrome et tout ça, et, sur, et un petit peu les plastiques. Et après vous avez la cire et polish au silicone qui est fait pour les durites. Alors je ne l'ai pas encore parce que je ne l'ai pas encore commandé. Mais euh, donc c'est fait exprès pour les durites. Vous le. Comment dirais-je vous le dirais -je, vous dessus et ensuite voilà, ça, ça, ça a une odeur de bubble comme contrairement à celui-là qu'il a une odeur de chimique. Et euh, c'est très très bon pour les durites. Euh, surtout que maintenant il y a les fortes chaleurs qui vont arriver. Donc c'est important de bien protéger sa moto. Alors elle à la base dedans, il y a de la, de la cire de carnova. Il y a également aussi une autre huile, je ne sais plus qu'est-ce qu'ils mettent euh, Pas une autre huile, je dirais une autre euh, cire Et euh, je crois c'est cire d'abeille, voilà, cire d'abeille Donc la protège bien tout ça Je vous conseille de bien nettoyer votre moto avant On va bien bien époussé. alors moi j'utilise mon petit épousser J'utilise <rire> mon parce qu'elle est déjà propre Enfin, des petits les plus gros euh, Pour le bas de la moto, j'utilise un vieux chiffon Pour le haut de la moto, j'utilise un autre chiffon parce qu'il ne faut, faut pas s'amuser à ça, à peut-être partir du bas vers le haut, parce que vous allez rayer votre moto. Donc voilà, on va commencer. Je m'en demande du tout fait. Je vais la nettoyer. D'abord, les de pousser, ça, je ne vais pas vous le filmer. Il ne non plus. <rire> la fois, je vous montrerai comment j'asperge et comment je fais pour bien Parce que c'est un genre de lustreur. C'est un, un lustreur. Voilà, allez, on est, je vous reprends. Voilà, une fois nettoyé, vous prenez ça. Et une fois aspergé, vous laissez agir pendant... Une minute de temps que ça se pénètre bien dessus. C'est que ça pue. Je pense que tout vaudrait pas t'y Le moteur aussi éviter les disques de fond ça va de soi en pense cas ça un peu plus loin c'est très bon aussi pour les chromes donc les machins les pots d'échappement les tuyaux d'échappement alors j'en ai sur le moteur et en plus c'est dégraissant en euh, mettant plus de 3 tonnes hein, surtout au prix où c'est vendu hein. c'est pas vendu quand même 15 euros le truc <rire> bah, c'est quand même pas mal donné, c'est cher mais bon c'est de la super qualité, c'est pas abrasif ça esquinte pas du tout euh, votre moto donc c'est euh, le top ensuite un chiffon propre enfin voilà, quand je dis chiffon propre c'est moi qui qu'il pas de saleté dessus et vous essuyez le siège pour le faire en dessous voilà les commandes après quand je dis bien pour les plastiques et les durites là parce que vous voyez là si j'essuie les durites, ça fait pas brillant ça fait terne le mieux c'est de passer au bustoir silicone qui est bon pour les plastiques et tout, les diurites ça c'est surtout fait pour les carrosseries par contre pour les carrosseries tout ça c'est excellent ça fait des années que j'utilise ça, ça dégraisse et tout ça nettoie, ça protège de l'humidité ah c'est vraiment bien ça évite que voilà que la... que l'humidité aille euh, vraiment sur les carrosseries euh, même pour l'hiver ou l'été c'est vraiment bon éviter de le faire en plein soleil quand je fais moi euh, bon, faut pas éviter faut pas enfin, éviter quand je dis ça c'est parce qu'après ça se vaporise quoi, de... faut que le produit une fois que j'ai fait ça je repars sur un chiffon propre mais euh, voilà. de notes de pas le même forcément hein. un peu la branche si vous voulez des endroits je peux repasser on voilà. faire de fourche ça je vais le faire avec ça parce que là c'est sale, vous renvoyez du gravier sur le reste de la moto un petit peu au niveau du radiateur ah, le moteur Vous pouvez y aller, ça risque rien. C'est pas du tout abrasif, ça. la peinture ça lui fait rien du tout, absolument rien. Vous pouvez y aller comme un gorille, il n'y a aucun problème. Le seul truc c'est que ça vaut cher, donc euh, justement ne mettez pas trop parce que la bombe passe assez vite et ça coûte cher. C'est 15 euros le... le flacon, donc c'est pas donné. Enfin bon, en tout cas c'est pas donné parce que moi j'expédie, c'est pour la région Corse. Et euh, ils me font toujours des prix d'envoi de, de merde à chaque fois, Pff, chier ça Nous en course on n'a jamais de chance, on paye toujours 5 à 6 euros les frais de transport Pff. On va dire le, le, le, le, le truc en lui-même il doit valoir dans les 9 euros Vous bon. voyez les pots d'échappement qui sont noirs, regardez il était noir à mort là Impeccable, ça redevient blanc parce qu'en plus, ça ne ça. Ça se contente pas de protéger et tout, ça dégraisse bien, bien, bien, bien, bien, et c'est vraiment excellent. Vous voyez, tout ce noir et tout ça, regardez. Vous voyez, ça nettoie bien, mais bien, les pièces et tout. Je le pot d'échappement. Ensuite, on va faire un gros brocillant, après je vais vous laisser. Je terminerai quand même. Je ne vais pas vous faire. Je vais vous la gueule. Toute la vidéo. Voilà, brocillant en fait. le surplus après il sèche au soleil voilà etc etc donc voilà ça vous fait tout le reste de la moto et votre moteur et tout tout est bien protégé donc voilà si polish pour les parties peintes des chromes et les métaux si vous voulez pour les durites les plastiques et tout préférez au silicone vous pouvez passer regardez quand j'ai aspiré j'ai passé dessus ça va rien faire mais ça n'est pas un effet brillant avec le silicone et ça protège pas autant. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne continuation à tous. Je remercie de votre fidélité. Je vous dis à plus pour de nouveaux tutos. Ciao, ciao.